C'est même que nous par contre nous des démons, les démons manifestés, manifester, est-ce qu'on a un démon comme ça? Il est obligé de rentrer dans un corps. Dieu est esprit. Il a besoin de corps pour se manifester. Un Thessaloniciens chapitre 4, verset 4. Il dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Un Thessaloniciens 4.4. Que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Et mon capitaine, quoi pas important Et vous ne pouvez pas dire que pas important, soit fait que ça. Que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, la Bible dit Votre corps est le temple. Votre corps est le temple. Le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je prends le temple de Dieu pour faire ça me laver? Ça, c'est la consécration du corps. Je devons consacrer comme avec mon Dieu. Pendant consacrer comme avec mon Dieu, je vais pas bouche pour ne pas dire. Dieu bénit nous. Qui pas la bouche pour ne pas dire, il peut être comme avec mon Dieu. Qui côté faire que les pas aller. Qui va faire que ne pas garder. Qui que pas attendre. Ça c'est la consécration du corps. Qui si va pas accident, je tomber là pas dans... Moi, je pas doit bailler second regard. Accidentellement, j'aime tomber dans ça, mais j'aime pas tourner là dans le corps. La consécration du corps. Le corps, le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est extraordinaire. Pour mon Dieu, il besoin de caille pour le rêve choisir. Par contre, vous comprenez ça. Vous êtes le temple de Dieu. Quand on passe au pote bon Dieu en don, en dépit de sa grandeur, en dépit de sa puissance, il se fait petit pour venir habiter en moi Est-ce que vous comprenez une dimension de ça c'est le temple de Dieu J'ai l'impression une fois moi par contre qui est noué nous par contre identité nous nous par contre ça exactement Waouh, pour me prendre un bon dame. On nous a imaginé, par exemple. bon nous petit exemple. Sur ta grande machine, là. Et puis, regardez, ouais. Mais Joe Biden vient en Haïti, c'est dans, dans machine où on monter. Comment on va s'en sortir? On nous parle avec nous, non? Comment on va s'en sortir? Maïs Sobi, mon grande machine. Le président des États-Unis vient à Haïti, il pas à côté pour le monter. En deux machines, pour là même à monter. Ou, vous êtes tous aux anges. Vous avez fierté. Pour le président des de États-Unis monter dans la machine. Alors, ça ne va pas dire un bon Dieu habite dans. <laughs> ça ne va pas dire un bon Dieu vivant dans. Se voit ça. Comment comprendre bagay ça? Dieu peut habiter dans un cas qui fait avec mes dames. Je suis la demeure, la maison de Dieu, le tabernacle du Tout-Puissant. Alors, ma, ma chaîne dans l'arrière, tu as son qu monde qui sans espoir? Alors, ce que je pas de bon Dieu en dame. Lemain pa la, on oui, m'a parlé tant que c'est monde qui pas gain aucun espoir. Est-ce que m'a pas de bon Dieu Adam Hey l'église. Quand pas n'importe qui. Je être conscient de ça. Ou pas un monde comme ça comme ça. Ou pas un monde ordinaire. Ou pas un monde simple. Nous sommes le temple. Si je suis le président de cette machine, je ne sais pas je j'aime conduire encore. Je prends toutes les précautions qui, le précaution qui existent. Parce que je suis un personnage important. Je suis un personnage connu à travers le monde. Alors pour me dire que je ne peux pas de Dieu dame. Je ne vais pas comme un homme. Pour que je ne me pas de bon Dieu dame je ne vais pas dire que je ne pas parler. Pour que je ne me pas de bon Dieu d'homme, je ne vais pas dire que c'est chrétien. Et dans le chapitre 12, verset 1, il dit « Je vous exhorte par la compassion de Dieu. » Et j'ai l'impression que pour la petite parole, la petite avec des larmes aux yeux, pour les compassions de Dieu, à offrir vos corps, vos corps, vos corps, vos corps, comme un sacrifice vivant. Parce que l'homme offre Dieu un sacrifice, ou pas offrir n'importe quel sacrifice. Sacrifice avec des qualifications pour que le, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Premier bagarre Paul dit vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La consécration du corps. Je ne vais pas me faire manger. Parce que je suis consacré même à mon Dieu. Je ne peux pas me faire mettre dans la bouche. Je ne vais pas me faire manger. Je ne peux pas me faire manger. Chrétien, il faut apprendre à dire non. Pour dire non, faut apprendre à dire non. La consécration du corps. La consécration du corps. Qui s'en fait, hein? si fait avec corps? Hein? Si je me pose une question, qui s'en fait avec le corps? Est-ce qu'on est là qu pour satisfaire tout ça avec le corps? À tout ça qu'on a dit au Bali, est-ce qu'on est qu prêt pour Bali? On consacre le corps à Dieu. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Parce que a souvent dit l'homme, c'est un être trichotomique. Ou bien c'est un être tridimensionnel. Nous, la consécration du corps, il y a aussi la consécration de l'âme. Le corps, nous, c'est matière-là. C'est ça qui va me garder. Là. Ça permet de me toucher. Là. Le corps, c'est le véhicule. C'est le pied qui marche et qui finit. C'est le même qui longe, c'est le véhicule. Et le corps aussi, c'est la porte d'entrée. Non seulement je consacre comme, mais je consacre dans moi. Je suis dans mot grec qui est souqué, Et dans homme hébreu qui est Nefesh. C'est la partie visible, le véhicule, la porte d'entrée de l'être. L'âme, c'est la partie qui nous met en contact avec nous-mêmes. C'est la partie qui nous met en contact avec nous-mêmes. Nous non, faisons nous rendre compte de nous-mêmes, nous faisons nous rendre compte de l'existence. Et c'est dans nous aussi ce qu'on appelle la raison. C'est à partir de l'âme que nous devons questionner, méditer, penser, réfléchir. Est-ce que vous, vous devez faire ci ou de faire ça c'est le siège de l'émotion, l'âme. Je suis triste, je suis content, je suis gai. Le siège de l'émotion, c'est l'âme. Je suis découragé, motivé. Est-ce que je fait ci, est-ce que je fait ça? C'est l'âme. Siège de l'émotion, de la raison Et il y a parlé C'est ça que fait au parler De maladies Il y a parlé d'une part de maladies psychologiques Maladies psychologiques qui ont rapport avec l'âme Il y a parlé aussi de maladies psychosomatiques Maladies psychosomatiques nous sommes et corps qui sont dans le soma. Parler de maladies psychosomatiques. C'est une maladie qui est dans le corps. Est-ce que homme qui a qui tête? Vous fatigué ou bien un un Ok, très bien. On regarder 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. On envie les biblio. 1 Pierre. 1 Pierre, 2, 11. 1 Pierre, 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte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 L'âme, c'est le siège de quoi? Le siège de? De la raison. Le siège de? De l'émotion. En nous le Somme 131, verset 2. Nous a parlé de la consécration de l'âme. Dans 1 Pierre 2, verset 11, l'apôtre Pierre dit nous devons abstenir, des convoitises. Charnel, qui ça y a fait? Il a fait la guerre à qui ça? À Namnan. Il a fait la guerre à Namnan. Donc, qu'on voit si Charnel, y a fait la guerre à Namnan. Pas bien, Namnan, c'est siège émotion. Gébaraï l'or, ouais yo. Nous dit quoi à ces portes-là? Et puis, l'élan qui est dans porte-là, qui ça le fait? L'élan qui est dans la là les yeux tombent sous lui. C'est les yeux qui lui. Maintenant, il veut le faire et nan Non, non, non. Il est fort, il est triste. Il est content. fait la guerre avec nan Somme 131, verset 2. Il dit, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant, c'est vrai, qui est auprès de sa mère. Là, nous avons l'été ça, pour nous montrer où qui ça n'am dans lui-même qui ça qui gagne dans n'am nan. On va parler ici de la tranquillité. OK? La a un rapport directement avec ça on va parler de émotion. OK, on parle de n'am qui calme. Si dans Matthieu chapitre 26 verset 38. Côté que Jésus-Christ fait déclaration ça dans Matthieu 26 38. Matthieu 26 38, on ouvre les Bible. Il leur dit alors Mon âme est triste jusqu'à la mort. jésus qui fait une déclaration de Ça, mon âme est triste. Tristesse, la côté liée, lina l'inan, non, non. Parce que c'est le siège de l'émotion. Et dans le psaume 103, verset premier. er Salmis l'a dit Mon âme bénit l'éternel. Que tous ceux qui sont en moi bénissent son Seigneur. Et dans le verset 2, il a consigné Mon âme. Nous avons essayé de questionner. Dans le verset 1, il a dit Mon âme. Non, dans le verset, verset 2, il a dit Mon âme. Ici, il a une sorte de répétition que Salmis l'a fait. Ça fait penser à un homme qui est un peu rébelle. Dieu, nous. Ça fait penser à un homme qui est rébelle. À un homme qui questionné. a questionné. Ou pas contre, des fois, bon Dieu, quand nous faisons des choses, et puis, on fait logique. On fait logique. Je dit c'est si, si est-ce que me si, si, ça par exemple vous avez, vous avez dans, dans le culte là, là et puis vous senti bon dieu l'esprit de dieu a touché ou dit vous font courir dans la salle là et puis qui ça moi a dit si me là est-ce que pas dit c'est mon esprit me est-ce que pas dit c'est fou fou ou fais logique ça c'est non non oui si j'ai émotion Ouah, ouah, chercher, ouah, ouah, Chercher, poser des questions. Est-ce que si, si, si me fait si, ça va et ça, etc. C'est parce que Namna Gitanes a rebeller, qui fait dans le psaume 103 dans le verset premier, Salmasland dit mon âme. Et dans le verset 2, encore, le encore. Pour dire mon âme, c'est ordonnée à Namni. Bon Dieu béni nous. La ordonne à nous. La passe L'ordre. <génère> ou pas contre des fois qu'on fait une situation à pas la tête pour. Vous. Donc, moi, je me suis dit que dans une situation dit Bertin? me dit que ça Bertin. ou dit que avez fait ça, dit fait que je ça, me fait ça. Et puis, l'autre Bertin, quand il dit Bertin, on doit pas faire ça. Pendant que je ne faire tel et je ne m'a pas la tel Pour me dire, soumets-toi à la volonté de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. C'est ça la consécration de l'âme. Ou pas qu'on y de moment où gon une tristesse qui finit qui en paré au flop. Ou pas qu'on y de tristesse la sorti. Li rentre dans la Et y a de tristesse qui a gagné, qui quand de quand a de pour suicider à tout. Quand y tristesse la rentre dans la ou râle la parole de Dieu pour parler à la Est-ce que les gens qui à dit, ou râler la parole de Dieu pour parler à l'homme Monsieur mais je à dit à Namni, ni béni l'éternel où l'échelle dit non pendant tristesse la vie ni pour en parler, ou ou dit gade mais ça la parole de Dieu dit, dit soyez toujours joyeux c'est la consécration de l'âme non seulement je, consacre le, je me consacre le corps à Dieu mais je consacre mon âme et quand on te dit comme mon corps mon cœur mon âme ne m'appartiennent plus ton amour les réclame ils sont à toi Jésus est-ce que nous voulons consacrer non seulement corps non mais consacrer l'âme, nous, avec Dieu. Il y a aussi la consécration de l'esprit. Parce que m'a rappelé pour me, me dire que l'homme, dans le est tridimensionnel. La consécration de, du corps, la consécration de l'âme, mais également la consécration de l'esprit, qui est très important. Et l'esprit a sorti dans mon que c'est ne m'a... Et moi, c'est rouak. Pour traduire, mot esprit. Et neumak, ça veut dire, il veut dire souffle. Et ça fait parler aussi de la pneumonie. Pneumonie, c'est ce qui est directement maladie qui a rapport avec poumon. Parce que poumon fait partie de sa relais appareil respiratoire. Donc dès que vous parlez de appareil respiratoire où est l'air, où est le souffle, où est le poumon. Donc ça fait mot grec pour, pour esprit assez nema. Le souffle. Et dans Genèse chapitre 2, verset 7, si nous allons avec ça, Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre.